Donc, nous sommes Laurine Manikowski et Quentin Weber de la société Advanced Prologue Innovation, API, qui fait partie du groupe Prologue. Advanced Prologue Innovation, le nom permet de bien retracer l'histoire de cette société qui est née de, de la fusion de deux entreprises euh, actives dans la dématérialisation. Euh, D'un côté, euh, Application Projet Infogérance, une société euh, historiquement euh, proche de, de, de la Dulacte et euh, Prologue numérique, d'un autre côté. Euh, pour, cette, euh, pour conseiller les, les structures publiques, euh, comme privées d'ailleurs, dans la dématérialisation, API euh, est organisée en deux unités d'affaires. D'une part, la BU DEMAT, dématérialisation pour euh, la gestion des flux financiers, des documents entrant comme sortant, donc par exemple les factures avec Chorus, Chorus Pro. Euh, et euh, la BU, archivage signature, avec euh, les documents circulants, autrement dit devant être validés, et voire signés euh, en interne comme en externe, et euh, l'archivage en bout de, de chaîne de tout type de documents. Euh, à noter que, euh, outre être un acteur français, vos données sont euh, hébergées en France sur des serveurs sécurisés. Euh, nous faisons partie de, donc de, avec Laurine de la BU des Maths, de la BU, Archivage Signature justement. Euh, donc nous allons nous, nous concentrer sur euh, deux deux éléments, de produits, BCS Sign et Tact qui s'intègre dans une offre globale, dans une chaîne de dématérialisation de bout en bout, sans rupture et en toute sécurité. Nous avons notre dernier né que vous voyez, BCS Sign, qui a été acquis par API en janvier de cette année pour venir compléter cette chaîne de dématérialisation avec ce que l'on appelle de la signature à la volée. Autrement dit, vous pouvez envoyer un document pour signature à quelqu'un qui n'a pas acquis au préalable, pas forcément acquis au préalable, de certificat de signature. Ce signataire n'est pas face à vous. Il n'a pas acquis, je le disais, de certificat. Il pose donc la question de son identification au moment de la signature. Nous proposons différentes options dans le respect des normes en vigueur et en toute sécurité. Merci, Quentin. Maintenant, concernant le tiers-archivage, qui est un point d'autant plus sensible, puisque les entités publiques sont soumises à de nombreuses obligations en la matière. Typiquement, les collectivités, les administrations, doivent pouvoir garantir la conservation de leurs données dans le temps, puisque ce sont des données, bien sûr, publiques. Pour retirer ce poids aux entités, et eh bien, API vous propose justement de découvrir aujourd'hui son service de tiers archivage pour les administrations et pour les collectivités territoriales, qui s'appelle TACT. Donc, avec TACT, vous allez transférer, vous allez déléguer votre responsabilité archivistique à API. On entend par là la gestion archivistique, la maintenance et l'administration, qui, dans le cadre du service, vont être assurés par l'autorité de tiers archivage d'API. Donc finalement, euh, ce service va vous permettre une gestion de vos données courantes et intermédiaires. Alors du coup, euh, donc, vous avez présenté vos deux solutions. Euh, quelles sont leurs valeurs ajoutées spécifiques Parce que, Bon, des solutions d'archivage, il en existe un certain nombre. Il y a la solution euh, également interministérielle qui est destinée aux archives à long terme. Euh, donc, euh, et puis la signature, pareil, il y a d'autres solutions. Donc, quelle est la valeur ajoutée spécifique de votre offre Peut-être, euh, pour peut commencer par vous. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, bon, je vais du coup euh, parler de la signature électronique. Nous avons deux mots d'ordre qui sont la simplicité et la flexibilité dans les usages. Avec BCS Sign, nous venons vous, nous intégrer dans vos produits métiers, dans, vos, euh, dans votre utilisation, d'une certaine manière, déjà existante, par appel d'API, potentiellement, et euh, plus spécifiquement dans l'écosystème libriciel, via l'orchestrateur Pastel. Et donc, vos utilisateurs n'auront pas à euh, découvrir un nouvel outil, c'est la simplicité, et cette intégration euh, via PASTEL permet aussi la flexibilité dans les usages. Il y a certains documents que, euh, qui vont être validés d'abord dans euh, le circuit interne, puis être envoyés à un, à un interlocuteur externe ou plusieurs, ou inversement. Nous nous donc via PASTEL avec l'IPARAFEUR. Vous continuez d'avoir vos processus de validation interne dans ce cadre-là. Et ensuite, ou encore une fois, dans l'autre sens, c'est euh, signé par, euh, par, euh, via BCSI. Nous avons aussi, euh, outre les, les, les validations euh, courantes euh, de, de, de, de l'identité du signataire, au moment de signer, il y a par exemple un code TOTP qui est envoyé par mail ou par SMS, ou euh, un module de vérification de la pièce d'identité. Nous avons aussi un interfaçage avec France Connect où on vient combiner la simplicité par euh, l'authentification la, la, par un compte déjà existant, par exemple les impôts ou Amélie, et euh, la sécurité qui, est, euh, qui vient d'un fournisseur d'identité publique. Et tout cela est bien entendu euh, tout à fait en accord avec le RGP. Et vous de votre côté pour l'archivage et ensuite Pascal aura une question alors, du coup, concernant TACT, ça va être vraiment cette notion de service qui va démarquer, démarquer l'offre, puisque on vous accompagne, donc il y a une véritable expertise métier et un accompagnement archivistique personnalisé. Donc, pour l'histoire, TACT c'est un service de tiers archivage à valeur probatoire, effectivement agréé par le CIAF, donc le service interministériel des archives de France, et qui va permettre en fait aux collectivités de répondre à leurs obligations en termes de pérennité, de traçabilité, d'intégrité et bien évidemment de sécurité. Euh, en transférant toutes les missions qui sont relatives à la gestion de données sécurisées, à la conservation, vers API et donc qui retirent ce poids. Euh, bien sûr, avec TACT, vous allez avoir un accès rapide et direct à vos données déposées. Vous allez vous affranchir des contraintes budgétaires sur le volet infrastructure. et Vous allez aussi pouvoir euh, imaginer une mutualisation de vos services. Donc finalement, que ce soit sur la signature ou sur TACT, API a su adapter ces deux offres aux écosystèmes des entités publiques. Et ce sont vraiment ces notions-là qui sont les valeurs ajoutées et les piliers fondamentaux des deux offres qu'on vous, qu vous présente aujourd'hui. D'accord. Alors Pascal, question oui, une, une, une remarque et une question. Euh, je rappelle simplement que TACT est un, basé sur le logiciel à Allées et c'est un service gratuit pour les membres de l'association, pour tout ce qui sort de slo, pièces comptables et actes administratifs. Maintenant, je reviens sur euh, la signature électronique. Donc, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas besoin de certificat. J'ai bien compris qu'on avait une façon de s'authentifier, mais j'ai pas compris le lien qu'il y avait entre la notion d'authentification, pourquoi pas France Connect, même si tout le monde l'utilise pas forcément, et la notion de valider un document. Je n'ai pas fait le lien entre les deux, Est-ce si que tu peux préciser ça. Quand je une signature électronique a un certificat, mon certificat, il est à la fois mon identité et à la fois l'outil qui va verrouiller mon fichier avec l'acte de signature. Quid de l'équivalent sans certificat Alors, très bonne question. Il y a un certificat qui est émis euh, au moment de la signature. Et donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir valider l'identité au moment de la signature, puisque au moment de la signature, le certificat est émis, le document est scellé, son intégrité est garantie à partir de ce moment-là, et il est donc signé électroniquement. Juste, le certificat n'a pas été mis au préalable avec les processus qu'on connaît de euh, potentiellement délivrance d'une un, clé ou d'un lecteur de carte et euh, vérification d'identité euh, en échange de, de, pour permettre ce, la remise de ce certificat. Oui, donc c'est les mêmes mécaniques que lorsque l'on souscrit un crédit en ligne ou ce genre de choses. Quoi. Par exemple. Ok. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous pour votre écoute.